Quelle harmonica choisir pour jouer un morceau en mineur Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, auteur compositeur et professeur de musique. J'ai créé l'école internationale d'harmonica en septembre 2014. Et ce soir, je réponds à une question de Pascal qui me demande « Bonjour Bertrand, j'aimerais savoir quel harmonica il faut utiliser pour jouer un morceau en mineur ?» Pascal, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti Alors en fait, Pascal, pour jouer un morceau en mineur, c'est-à-dire donc en mode mineur, hein, un morceau mineur, c'est pas un morceau oh, moins bien que les autres. Il y a des morceaux majeurs et des morceaux mineurs. Dans ça n'a rien à voir, c'est évidemment le mode, c'est-à-dire euh, par exemple en la mineur ou en mi mineur ou en ré mineur, etc. Bon, on va prendre l'exemple d'un morceau en ré mineur. En fait, le choix de l'harmonica, il se fait pas seulement en fonction de la tonalité et du mode du morceau, donc la tonalité, est-ce que le morceau est en Do, en Ré, en Fa, etc., et euh, le mode, par exemple, est-ce qu'il est majeur ou mineur. En fait, ça se fait aussi en fonction de la position, c'est-à-dire, la position à l'harmonica, c'est une notion très importante, puisque tu ne vas pas jouer les mêmes effets quand tu vas jouer sur un, un harmonica plutôt qu'un autre, et dans une tonalité plutôt qu'une autre, et dans un mode plutôt qu'un autre. Bon, alors, je vais t'expliciter tout ça et avec, des, avec un exemple admettons tu veux jouer un morceau en Ré mineur, et eh bien en Ré mineur par exemple si tu prends un harmonica en Do là je vais jouer sur des harmonicas diatoniques bête de course donc celle-ci est en Do donc pour jouer Ré mineur en fait d'accord et donc ça c'est une gamme qu'on peut jouer euh, dans le médium sans altération par exemple tu vois on peut aussi la jouer dans le grave et on a quelques effets euh, très sympa par exemple euh, en altéré, tu vois, si tu joues des altérations, Si tu fais un blues, par exemple, en ré mineur, <muches> bah, tu peux jouer ce genre de défaits. Mais tu peux aussi jouer ce morceau en ré mineur en prenant un harmonica diatonique en si bémol. Donc là, je prends un harmonica diatonique bête de course en si bémol, et en fait comme l'harmonica en si bémol sonne un ton plus bas que l'harmonica en Do, je vais rehausser la tonalité, c'est-à-dire plutôt que de jouer en Ré, je vais jouer en Mi, d'accord Donc je joue en Mi mineur. Mais dans la gamme de Mi mineur, tu as un Fa dièse. Donc tu vois, en fait, ça ne va pas donner euh, les mêmes notes pour obtenir les, les mêmes sons, tu vois Mais si je fais avec le Fa dièse... Par un overblow. Alors tu peux jouer si ça en grave. Et du coup, ça te donne des effets complètement différents, tu vois. Donc en fait, l'idée, si tu veux, c'est que euh, D'un harmonica à l'autre, en fonction des notes que tu vas jouer, tu vas obtenir des effets différents. Parce que le, le son réel, par exemple, qui est Ré, il se fait en 4 aspiré sur l'harmonica en Do, d'accord Par exemple, ou un 1 aspiré. Admettons le 4 aspiré. Mais si tu le fais sur un harmonica en Si bémol, c'est un 2 soufflé ou un 5 soufflé. Et du coup, tu n'as pas les mêmes effets, parce que tu n'as pas les mêmes effets en aspirant, puisqu'en aspirant dans le grave et dans le médium, tu peux altérer euh, en aspirant, alors que tu ne peux pas souffler en altérant dans le médium et dans le grave. Tu peux faire des overblows, mais tu ne peux pas faire des altérations soufflées. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fonction de la tonalité de l'armica que tu vas utiliser, tu vas obtenir des effets différents. Alors, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi et beaucoup plus clair, j'ai écrit un livret sur les positions à l'harmonica, les 12 positions de l'harmonica. Donc en cliquant sur le lien, le premier lien en description de cette vidéo, tu vas trouver un livret téléchargeable, c'est un livret numérique téléchargeable, euh, qui t'explique comment trouver les positions euh, en fonction de la tonalité et du mode du morceau. Ainsi tu vas pouvoir choisir l'harmonica que tu préfères, euh, la tonalité d'harmonica que tu préfères, pour jouer un morceau en mineur par exemple, en fonction des effets que tu veux obtenir. Dans l'absolu, tu pourrais prendre n'importe quelle tonalité d'harmonica pour jouer un morceau en mineur, mais ça dépend des effets que tu veux euh, euh, mettre dans le morceau euh, pour ton interprétation. OK Si tu as apprécié ce mini cours en vidéo, clique sur Chung, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et le j'aime de Facebook et si comme Pascal, vous vous posez des questions, posez-les-moi et je prendrai chaque jour, maintenant c'est chaque jour du lundi au vendredi, 5 minutes pour vous répondre. À très bientôt et d'ici là, bonne musique.